À propos de nouvelles sources d'énergie, saviez-vous qu'on peut faire rouler des voitures avec... avec nos excréments Bon, plus précisément, avec le méthane des stations d'épuration. Une société de Bristol en Angleterre a eu l'idée d'adapter une voiture pour qu'elle puisse rouler au biogaz, directement issu d'une station d'épuration. Les eaux usées de 70 foyers ont suffi à l'alimenter en carburant pendant un an. Entre-temps, la firme a optimisé le processus de méthanisation et 22 bus de Bristol roulent désormais au biogaz.